Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 24 octobre 2018. Écoutez, on revient sur le dossier de M. Joseph-Sylvain Mathieu-Lacombe, euh, député euh, et ministre euh, de la Famille pour euh, la Coalition Avenir Québec à l'Assemblée nationale, donc pour le Parti au pouvoir actuel. Euh, J'ai mis sur Facebook hier un article... Euh, et des explications, son article à lui, du Journal de Montréal, ainsi que mes explications à cet effet-là. Et puis, il euh, n'y a pas eu aucun euh, commentaire négatif, au contraire, euh, les gens euh, compatissent et les gens sont très, très euh, généreux, euh, et euh, ils aiment justement la famille, ils aiment euh, Joseph, Sylvain, Mathieu, Lacombe. Euh, qui est un député euh, remarquable, à mon avis, et qui va être aussi un, un ministre remarquable, bien qu'il n'ait pas... Euh, euh, il est assujetti, si vous voulez, à des autorités supérieures qui vont souvent essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais euh, j'ai l'impression que euh, un monsieur comme euh, M. Lacombe, euh, c'est-à-dire M. Mathieu, parce que Lacombe, on sait que c'est un objet, c'est une chose, comme euh, M. Normandin, euh, ma famille normandin de l'âge Souli lagacé Ça date de la loi 6 du Fructidor de, de l'an 2 euh, du 23 août 1794. Donc, on est obligé de prendre ça. Mais le nom de famille, sinon, ben, on est emprisonné. Vous savez que Jésus-Christ n'avait pas de nom de famille. et euh, euh, Le nom de famille a été créé pour assujettir les gens euh, au gouvernement. Puis ça date de l'époque euh, de la Grèce antique et euh, de l'époque aussi euh, de l'empereur romain, euh, Jules César et tout ça. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le 24 octobre 2018, il y a un article encore ici dans le journal de Montréal, « Ennuis financier, Mathieu Lacombe se défend sur Facebook. » Et vous savez, euh, il dit ici, « Le ministre de la Famille du Québec, ministre responsable de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, a réagi par le biais d'une déclaration Facebook à l'article du journal de Québec paru mardi et dans lequel les récents problèmes financiers du nouvel élu sont mis en lumière. M. Lacombe a fait savoir dans un message mis en ligne mardi matin qu'il remerciait le public pour son support et pour les bons mots. Et j'espère que vous allez continuer comme ça, la population. C'est très important de soutenir euh, des, des gens de soutenir des, des gens qui occupent l'autorité telle que l'autorité que possède actuellement euh, M. Joseph-Sylvain Mathieu de la famille Lacombe. Il sait qu'il a prêté serment euh, au nom à la place et pour le compte de Mathieu Lacombe, qui a un numéro d'assurance sociale, mais qui est inanimé et intemporel. Il le sait. Euh, je suis certain que M. Mathieu, de la famille Lacombe, euh, a sans doute pris connaissance de ce qui circule sur la question d'identité, euh, qui est une question qui a été soulevée, entre autres, depuis 2003, euh, et même depuis 2002, quand j'ai eu cette fameuse collision euh, à Ville d'Anjou, euh, le 10 février 2002, et à partir de là, mes problèmes ont commencé, alors que je travaillais déjà depuis un bon bout de temps sur la distinction entre l'être humain, euh, qui n'est pas une personnalité juridique, et la personne physique, qui est une personnalité juridique, dans la section supérieure de votre certificat de naissance du directeur d'état civil, et la personne physique qui n'est pas une personnalité juridique, bien qu'elle est aussi une personne inanimée et temporelle, qui est sur le talon. Donc, dans la partie inférieure de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et euh, à cet effet-là, la partie inférieure du certificat de naissance, euh, dans mon cas à moi, c'est Jacques Normandin ou Normandin Jacques, qui possède un numéro d'immatriculation d'assurance sociale. Donc, euh, il faut comprendre aujourd'hui que euh, M. Joseph-Sylvain Mathieu, de la famille Lacombe, connaît vraiment son identité. Et il a prêté serment au nom, à la place, et pour le compte de Mathieu Lacombe. Il le sait, mais il n'a pas le choix. N'oubliez pas qu'il n'a pas le choix de faire ce que le gouvernement lui dit de faire. C'est le même pour tous les députés, pour tous les ministres. Donc, il faut comprendre que euh, la, la question qui regarde l'assermentation, c'est une question qui qui est strictement humaine, vous comprenez, c'est une question humaine, qui n'a pas de rapport avec la personne physique, qu'elle soit une personnalité juridique, ou la personne physique qui n'est pas une personnalité juridique, alors que l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité euh, stipule qu'une personne physique n'a pas d'entité. Et l'entité, ça va loin quand on fait la définition d'entité, de ça ne se limite pas. Entité veut dire aussi identité, veut dire aussi euh, existence, surtout le mot « existence euh, ». Euh, il, euh, il faut y avoir une certaine clairvoyance euh, juridique et judiciaire pour faire la distinction entre un humain, euh, qui n'est pas une personne physique, et l'humain, qui est une personne physique en droit. Donc, en droit, il y a aussi un humain. Mais cet humain-là, c'est un humain qui est une personne physique, inanimée, intemporelle. Et chaque fois que vous prêtez serment, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit un serment que vous prêtez devant notaire, que vous prêtez devant la cour, devant les tribunaux judiciaires, vous êtes tout simplement... En vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec de 1991, vous êtes une personne raisonnable, donc une fiction. Et ça, c'est expliqué dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Maître Hubert Reid, qui stipule que la personne raisonnable est une fiction qui sert de modèle. Donc, moi, là, devant vous, actuellement, je suis une fiction. Pourtant, vous me voyez, vous m'entendez, vous me voyez bouger. Mais, en droit, je suis une fiction qui sert de modèle à celui qui n'existe pas, qui n'a pas d'existence, en vertu de la loi A-2.1 R4, qui est la loi sur l'accès à l'information et qui vise la Société des automobile du Québec, qui a interdiction de révéler toute forme d'existence. Et c'est pour ça que j'ai perdu, euh, depuis 2002, euh, la SAC n'a pas voulu... Euh, reconnaître mon existence, ils m'ont enlevé permis de conduire, carte de la chance maladie, compte bancaire. La carte de chance maladie, entre autres, c'est la Commission de la construction du Québec qui l'a retournée par l'avocat Michel Pessinotte, qui l'a retournée à la régie de la chance maladie en disant que cette carte-là, avec la photo dessus et tout ça, c'est une propriété qui appartient au gouvernement. J'ai la lettre ici. Et euh, je me bats actuellement contre la commission de la construction du Québec pour qu'il me paye mon 28 dollars immédiatement, un chèque de 28 pièces. Pour ce qui est des formulaires qui m'envoient à savoir si j'ai des conjoints, euh, si euh, quels sont euh, la situation. Euh, euh, civique, matrimonial ou non matrimonial, des héritiers, et tout ça, ça, ça ne les regarde pas. Vous comprenez? Étant donné qu'ils s'adressent tout le temps à des personnes physiques, inanimées et intemporelles, et moi, je ne leur permets pas, et je ne me permets pas non plus, sous serment, sous mon serment d'être humain naturel, de rédiger quoi que ce soit à leur demande, alors que c'est des gens qui mentent euh, éhontément à la population, c'est des gens qui mentent, qui trompent, c'est des gens perfides, perfides et extrêmement perfide et la perfidie c'est un terme qui se répète euh, le plus souvent dans les saintes écritures donc dans la Bible. Euh, Là-dessus euh, chapeau à monsieur Joseph Sylvain Mathieu Lacombe et euh, je le respecte dans son mandat. Euh, sous son nom de Monsieur Mathieu Lacombe parce que cet homme-là a besoin non seulement non seulement là a besoin de la population pour travailler avec lui il n'a a pas nécessairement besoin de son parti politique le parti politique doit réagir aux besoins de la famille de la famille ici on vient d'adopter justement des lois concernant euh, euh, le cannabis on parle euh, des accommodements raisonnables et euh, de tout ce qui concerne l'identité euh, des cultures religieuses et euh, leurs euh, leur rituels religieux. Et il euh, y a un débat là-dessus, et ça, ça a été voulu depuis qu'on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne de 1867. Et à cet effet-là, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je vais euh, vous montrer ici. Voyez-vous? Euh, Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Euh, il est écrit « Québec solidaire prête serment à la reine en cachette ». Écoutez, Québec solidaire a prêté serment à la reine en cachette, oui, je suis bien d'accord avec ça, mais ces gens-là ne savent pas que leur serment a été prêté par la, leur identité de personne physique. Donc, ils ne veulent pas vous dire que ces gens-là, s'ils le savent, là, étant donné que je fais circuler beaucoup d'informations, ces gens-là savent qu'ils ont prêté serment à la place au nom et, et, euh, et pour le compte de leur être, de leur personne physique, inanimée, intemporelle, qui a un nom de famille avec une matriculation d'assurance sociale. Donc, euh, euh, qu'ils aient prêté serment à cachette ou non, ça change quoi? Hein? Ça change absolument rien. Pour la raison que ces gens-là n'existent pas sur leur identité et ils peuvent montrer n'importe quoi. Ici, je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous étonner. Euh, vous savez que l'Assemblée nationale est une corporation enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec. Donc, j'ai un article ici qui va peut-être vous faire sourire mais euh, je vais vous dire, franchement, pour moi, c'est une tragédie. Je vous montre ça immédiatement. Regardez bien ça. ça. Ça, ça vient du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. OK? Euh, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Euh, on va voir ici euh, l'Assemblée nationale. Vous comprenez? On voit l'Assemblée nationale avec l'adresse de l'Assemblée nationale. Euh, le numéro d'inscription, il est... attendez un petit peu. Il est ici à quelque part. On dirait qu'on fonctionne à l'envers ici. Avec... Le numéro d'inscription, il est juste ici, au-dessus de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, il est là, là. Regardez le numéro d'inscription. 88 13 81 8000. On voit bien que c'est l'Assemblée nationale enregistrée au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Mais imaginez-vous que l'Assemblée nationale n'est pas une législature. Et j'en fais la preuve ici. Donc, vous, avez, vous allez voir ici, la commission, ok, si on regarde bien le document ici, OK? Donc, vous allez voir, c'est quoi la, que j'ai demandé? La commission de l'économie et du travail. Et regardez bien, la commission de l'économie et du travail, c'est l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale n'est pas supposée d'être une commission. Donc, euh, je vais tout simplement être encore plus précis. Je vais débrocher le document en question pour vous montrer, puis ça, c'est dans aucune constitution au Canada, à nulle part. Donc, euh, voyez-vous ici, on voit, on voit très bien hein? la commission en question. Regardez le numéro ici, 88 13 81 c'est bien la commission hein? de l'économie et du travail c'est la même adresse. Et euh, euh, ça se trouve à venir de Québec, ça. Et euh, Québec, là, le document en question, il sort de où? Vous le voyez bien ici. C'est euh, Revenu Québec. Regardez bien ici. Là. Revenu Québec. C'est le même document. Je ne change pas. Là. Je ne fais pas un tour de magie, moi, là. là. Vous comprenez? Donc, on voit bien ce qu'il en est ici. C'est actif. Donc, l'Assemblée nationale est une commission. Donc, une commission, ça a, des, ça a vraiment une identité particulière, une commission. Et euh, je vais vous donner l'identité de la commission, d'après euh, les dictionnaires de droit et tout ça. Euh, une commission, c'est un mandat donné par des gens, à des personnes, pour pouvoir discuter et arriver à des solutions. Si c'est une commission, d'où vient l'autorité qui, qui demande aux députés, aux ministres, aux premiers ministres, euh, qui deviennent des commissaires? Ce plus des députés, c'est des commissaires. Qui demande aux commissaires de faire des lois? de vous punir, de payer des impôts ou quoi que ce soit, parce qu'oubliez pas que c'est revenu Québec qui est à la tête de tout ça, qui est au contrôle de tout ça, et oubliez pas que la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, article 1, stipule, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, c'est confirmé dans la loi fédérale Z03 de 1985, et dans deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC 251 et T118, euh, de, de l'Agence du revenu du Canada. Et n'oubliez pas qu'on est endetté ici à 174% de nos revenus et qu'il n'y a pas personne qui est en faillite, parce que vous avez chacun ici au Canada une sûreté euh, qui vaut plusieurs millions de dollars, qui appartient au gouvernement. Et comme étant donné que vous êtes une personne physique, donc une chose, euh, vous avez une valeur par capita, par tête au Canada de plus de 5 millions de dollars. La valeur la plus basse que j'ai vue à date, c'est 1,5 million de dollars, parce que la personne qui est enregistrée au registraire des entreprises, c'est-à-dire qu'un y a un, oui, oui, qui se trouve à avoir un certificat euh, de naissance du directeur de l'État civil, n'a pas de prénom, il y a seulement un nom de famille. Mais pour le reste, euh, celui qui est évalué le plus... Le plus cher au Canada actuellement, euh, c'est un, un autochtone et euh, sa valeur au certificat de l'État civil, du directeur de l'État civil, est de 161 millions Et ça, c'est sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Donc, euh, pour cette raison, euh, ce matin, euh, j'ai décidé d'enregistrer. Euh, d'enregistrer justement ce que j'ai mis hier sur Facebook et que je n'ai pas pu enregistrer. Donc, euh, je pense que c'est le temps que je le fasse. Euh, maintenant, attendez un petit peu. Voilà. OK. Donc, on part avec ça. Écoutez bien ça. Donc, je commence ce matin... Euh, du 23 octobre 2018. C'était hier. J'ai faire ça le plus rapidement possible. J'ai mis ça sur Facebook hier. C'est dans le fameux dossier. Le ministre de la Famille était étouffé par des dettes. Le ministre, on parle bien du ministre euh, Sylvain Mathieu Lacombe de la coalition Avenir Québec, le nouveau gouvernement actuel. Donc, je commence la lecture immédiatement. Il a raccourci son nom. Il a raccourci son nom comme je l'ai fait. Moi, comme je l'ai gagné en cours municipal de Montréal en 2003, au dossier 721, 773, 710. Ensuite de ça, en 2004, j'ai encore gagné sur le fait de l'identité entre le nom de baptême et le nom de la personne physique. Quand on dit raccourcir son nom, c'est « enlever le nom de famille ». Donc, moi, j'ai enlevé le nom de famille. Je continue au dossier de la Cour du Québec 200-22-028-373-041 et finalement je l'ai gagné en Cour supérieure du Québec en 2004 de la même année euh, dans le dossier 460-36-000084-046 ce qui fait la distinction entre le baptisé qui est un être humain en vie, vivant et la personnalité, juridique, qui est la personne physique avec personnalité juridique ou une personne physique sans personnalité juridique, ça, ça va être les deux noms que vous avez euh, sur votre certificat de naissance du directeur d'État civil. Dans mon cas, moi, la partie supérieure, c'est jean joseph pierre antoine normandin et le nom usuel en bas sur le talon, le nom est à l'envers. Euh, ça, c'est deux personnes inexistantes, c'est-à-dire qui, euh, qui sont inanimées donc intemporel et mon nom usuel, le nom usuel de, de la personne physique qu'on m'a confié en vertu de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est Jacques Normandin avec le numéro d'essence social 231-249-525 et vous savez qu'un numéro d'essence social sur votre carte d'échange social ou votre numéro de, de carte de la Régie de l'assurance maladie, euh, c'est des propriétés qui appartiennent à l'État, même si la carte de chance maladie euh, a la photo, a votre photo dessus, comme votre permis de conduire, une photo. C'est des propriétés qui appartiennent au gouvernement. Alors, euh, je commence tout de suite le texte en question du journal de Montréal. Le ministre de la Famille était étouffé par les dettes. Il... Là, euh, je vais vous dire que quand on raccourcit le nom, le ministre de la Famille, c'est certain qu'il ne pouvait pas enlever euh, son nom de famille, Lacombe. Étant donné que c'est un ministre, il y a une responsabilité euh, sociale et privée aussi et personnelle. Et on sait que quelqu'un, comme moi, qui a voulu faire reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, qui se fait tout enlever ici au Québec. Euh, tous les droits qui peuvent exister en vertu des lois, en vertu de quoi que ce soit, sont tout simplement supprimés. Parce qu'un être humain, c'est une personne raisonnable, c'est une fiction. N'oubliez pas ça, c'est dans l'article 1436 du Code civil du Québec et c'est expliqué euh, dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien de Maître Hubert Reid, définition de personne raisonnable. On continue. Il a raccourci son nom. Alors qu'il a prêté serment devant le peuple du Québec, le ministre de la Famille a omis d'indiquer son nom au long, celui de Mathieu-Sylvain Lacombe. Le député euh, de Papineau avait une situation financière précaire qui est passé sous les radars. Notre bureau d'enquête, c'est-à-dire le bureau d'enquête du journal de Montréal, a pu confirmer celle-ci seulement lorsqu'il a mis la main sur le nom complet et officiel du nouveau ministre, qui est Sylvain Mathieu Lacombe. Nom complet. Selon le dossier du sous-intendant des faillites du Canada et les documents de vente de sa demeure, le ministre de la Famille se nomme Mathieu Sylvain Lacombe. Lorsque vous êtes assermenté député et ministre, vous ne devez pas mentionner votre nom con. Voyez-vous, c'est Mathieu Sylvain Lacombe. Il a rajouté Sylvain. C'est certain qu'il n'a pas rajouté Joseph, parce que là, il est rentré directement dans son extrait de baptême. Alors que, quand on regarde... Euh, notre nom de famille euh, sur le certificat de naissance du directeur d'état civil euh, oui, ils ont rajouté c'est Jean-Joseph euh, Antoine-Pierre puis là, ils ont rajouté Normandin dessus euh, mais lui, ils n'ont pas dit Joseph mais c'est quand même sur, sur son nom de baptême qui est son nom d'être humain qui n'est pas une personne physique c'est Joseph-Sylvain-Mathieu ou Joseph-Mathieu-Sylvain de la famille Lacombe je continue non, il faut mentionner votre nom usuel, qui se trouve à être Mathieu Lacombe, avec un numéro de son social. Donc, Mathieu Lacombe, en droit, c'est un être inanimé, intemporel, et euh, donc ce n'est pas un baptisé. Et Mathieu Lacombe... N'oubliez pas qu'il y a besoin de ce nom-là, c'est son seul moyen de subsistance comme moi, Jacques Normandin 231-249-525, qui est le numéro de sociale, n 65 55 1306 05 qui est le permis de conduire, NORJ 5106 1311 qui est la carte d'assurance maladie, ça, c'est obligatoire que ça appartienne à quelqu'un qui est la propriété du gouvernement. Ça n'appartient pas à l'être humain, naturel, l'être humain, temporel, euh, l'être humain, spirituel, qui a été baptisé. Ça appartient à la personne physique inanimée et intemporelle, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement. On continue. On n'est pas baptisé, vous comprenez. Il faudrait vérifier, a déclaré le ministre de la Famille. Lorsqu'on se présente aux élections, on peut utiliser le nom qui est Ujuel. Donc le nom usuel, c'est Mathieu Lacombe avec un numéro de son social. Il euh, ne peut pas, il doit utiliser ça. C'est certain que c'est le patronyme qui est important, c'est M. Lacombe, depuis la loi 6 du d'or de l'an 2 du 23 août 1794, qui emprisonnait les gens qui refusaient d'ajouter un nom de famille à leur nom de baptême. Donc, si tu, tu refusais un nom de famille à ton nom de baptême, automatiquement le gouvernement t'emprisonnait et les droits civils s'éteignaient automatiquement. Le nom sur lequel nous sommes reconnus publiquement, le choix est. est le nom est Juel. Donc, euh, c'est un nom au choix du gouvernement. C'est pas un nom à votre choix, à vous. C'est le go gouvernement qui a besoin de ça pour ajouter votre numéro de sang social, votre numéro de permis de conduire et votre numéro de carte de chance maladie. Le choix de retirer le nom Sylvain a été fait pour simplifier les communications avec les gens. Donc, euh, il a enlevé Sylvain et il a mis. Il a rajouté Sylvain. Vous savez, ça c'est l'excuse que, que le gouvernement donne, que les journalistes donnent. Euh, on est obligé de mettre un nom le plus court possible. Donc, un seul prénom. Alors qu'un nom de baptême, c'est un nom de baptême. Un nom de baptême n'est pas un prénom parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Un nom de famille ne se baptise pas. C'est seulement votre nom de baptême qui vient du baptisé, qui crée le baptisé, et qui reconnaît l'être humain dans sa nature de conception naturelle, spirituelle et temporelle. On continue. Mais c'est quand même Mathieu Lacombe qui a un numéro d'essence sociale, c'est possible. Et ma... je raccroche, je suis en train de faire un enregistrement. Lacombe, et c'est pas euh, Sylvain Mathieu Lacombe. Donc, utilitaire. Le patronyme ressemble trop à un prénom, ce qui pouvait mélanger le public à ses signalé. J'ai été journaliste depuis dix ans. C'était simplement pour des considérations utilitaires, alors c'est le même nom que j'utilise depuis dix ans. Rappelons que, Monsieur Lacombe, que Mathieu Lacombe a eu une enfance difficile alors que sa mère était aux prises avec des problèmes de santé mentale et que son milieu familial n'était pas encadré. Il a habité dans les familles d'accueil puis il a été hébergé par une tante et un oncle qui ont changé sa vie, a-t-il confié en entrevue. Donc, en 2017, l'ex-journaliste Mathieu Lacombe a dû faire une proposition euh, d'arrangement avec les créanciers, donc une proposition de consommateurs. Le nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a cumulé des dettes en raison d'une situation familiale précaire qui l'a récemment forcé à conclure une entente avec ses créanciers, dont l'État, Québécois. Donc, il devait devoir sans doute de l'argent au gouvernement québécois, alors qu'il n'est pas au courant que l'impôt sur le revenu, c'est hors loi, c'est hors la loi, c'est hors constitution, et que Revenu Québec, ainsi que son registraire des entreprises et des biens non réclamés 153, 21, 166, et la propriété d'un revenu québec, hors la loi, il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec. C'est la définition du mot loi qui dit loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec c'est confirmé par la loi fédérale la loi Z03 de 1985 et par deux formulaires de l'agence du revenu du Canada, le formulaire RC251 et T118 qui démontrent euh, le nom de tous les provinces ainsi que les lois des provinces sauf le Québec donc ici on se fait voler carrément euh, par euh, nos gouvernements à partir du partenariat public-privé donc euh, à partir de l'oligarchie à partir de l'oligarchie euh, euh, anarchique qui gouverne nos gouvernements ici. Le ministre, âgé de 30 ans, et sa conjointe étaient en mars 2017 dans une situation financière tellement difficile qu'ils étaient sur le point de faire faillite et de tout perdre. Les dettes s'empilaient depuis quelques années, mais encore plus après la naissance de leur deuxième enfant. Je n'ai rien à cacher. Il y a eu un certain stress financier à ce moment-là, mais rien que les familles du Québec ne connaissent pas, a affirmé l'élu de la CAQ. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Retour aux études de ma conjointe, des ennuis de santé et tout ça parallèlement à l'achat d'une maison. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Pour le couple, la solution a été d'organiser une proposition de remboursement avec leurs créanciers, donc une faillite. À ce moment-là, c'était pas une faillite directement, c'était des arrangements avec les créanciers à partir d'un syndic de faillite. À ce moment-là, on a pris la bonne décision et il y avait une situation qu'on vivait. Euh, puis des moyens qui étaient à notre disposition, assez t Pourtant, un an après avoir signé cette entente, M. Lacombe a vendu sa maison à Gatineau, réalisant un profit d'environ 28 000$. Les créanciers n'ont reçu aucun dollar de cette vente. On avait pris une entente avec nos créanciers, on a respecté l'entente, a défendu le ministre qui loue actuellement un appartement avec sa famille. Petit remboursement Selon les informations obtenues par notre bureau d'enquête journal de Montréal, sa femme et lui avaient accumulé un passif de plus de 70 000 en prêts d'étudiants, en prêts sur les cartes de crédit et en marge personnelle, avec des institutions financières. Le remboursement de ces prêts s'ajoutait au paiement d'hypothèque qui s'élevait à 1 500 par mois, en plus de frais liés à deux véhicules. Dans le rapport de l'administrateur concernant la proposition de consommateur, le responsable au dossier indique que le nouveau ministre doit effectuer 56 paiements de 225 afin de rembourser 12 des dettes. L'enquête a estimé que, dans un contexte de faillite, les créanciers n'auraient réussi à récupérer qu'une somme totale de 8 661 soit seulement 4 de la dette. Donc ça, ça veut dire qu'avec 4% euh, que vous possédez, euh, ça, ça serait censé être capable de payer toutes les dettes que vous avez. Euh, C'est ça, euh, les arrangements avec les syndics de faillite. Le véhicule familial, un kiosque so, euh, Sorento 2015, a été remis volontairement par les Lacombe afin que l'argent de la vente puisse être réclamé à titre de créance non garantie. La famille désirait conserver l'autre véhicule, une Kia Forte 2016. Euh, L'entente indique également que le solde de la réclamation du ministère de l'Éducation sera payé en entier. « Je le paye toujours, ça ne représente pas une dette de laquelle on peut se libérer », a-t-il expliqué. Un seul salaire, en mars 2017, M. Lacombe agissait comme chef d'antenne de TVA Gatineau-Ottawa et sa conjointe, Cynthia Lapointe, une éducatrice en garderie, était en congé de maternité pour prendre soin du deuxième garçon de sa famille. À l'époque, le revenu mensuel né du couple s'établissait à 4800 incluant son salaire de journaliste et les prestations d'assurance emploi. Donc, euh, on voit quelle a été toute la situation financière, euh, le passif, c'est 346 095 c'était le passif de la famille, soit l'hypothèque 249 000 prêt automobile 27 000 prêt étudiant 43 500 carte de crédit 19 000 autre 7 595 L'actif, c'était la maison, 253 000 les automobiles, 27 000 autres, 1 502 Donc, ça, c'est l'histoire de notre euh, courageux député, euh, Sylvain Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, et je suis certain qu'il comprend les problèmes de la famille. Maintenant, je vais vous conter l'histoire de la Société d'échange automobile du Québec, j'ai reçu une lettre, moi, Jean-Joseph Antoine-Pierre de la famille Normandin. J'ai reçu une lettre le 15 février 2017. Le dossier qui est le permis de conduire N6555-1306-5105 au, au nom de Jacques Normandin, qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525, demeurant au 114 boulevard des vétérans à cowansville Québec, j le k 3B9, en vertu de la loi O5 du fédéral, qui dit que le gouvernement expédie des documents à personne, seulement à l'adresse et le nom de famille. L'objet de la lettre de la Société de sciences automobile du Québec du 15 février 2017, c'est permis de conduire. Là, ils m'écrivent comme ceci. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre lettre datée du 6 février dernier. Un mandat de poste au montant de 83 et 23 était joint à votre lettre pour le renouvellement de votre permis de conduire. C'est toujours du permis de conduire de Jacques Normandin. Il s'adresse toujours à Jacques Normandin alors qu'ils savent. Ils ont tous les documents, même les notes sténographiques, concernant le fait que Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, puis même, on enlève Normandin, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine euh, qui a été baptisé, est le représentant de M. Normandin avec le permis de conduire, la carte d'échéance maladie, etc. Donc, c'est M. Normandin qui a un compte bancaire, c'est pas M. Georges-Joseph-Antoine-Pierre. Ou Pierre Antoine. Donc l'analyse de votre dossier dit ça comme ça L'analyse de votre dossier a permis de constater que votre permis est sanctionné depuis le 7 novembre 2006. Écoutez, ils ont sanctionné le permis depuis le 7 novembre 2006 pour un accident sans assurance survenu le 10 février 2002. Ils ont sanctionné le permis le 7 novembre 2006 pour un accident sans assurance survenu le 10 février 2002. De plus, un rapport d'examen médical est requis. Mais ben oui, mais moi, quand j'ai gagné devant la Cour du Québec, euh, j'ai gagné devant la Cour du Québec euh, au dossier 252, 13, 28, 373, 041, dans lequel le juge a déclaré que Jacques-Joseph Pérenton Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin en vertu de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la, de la personne du Québec. Donc, de plus, un rapport d'examen médical est requis depuis le 2 février 2010. Ça, c'est complètement faux. En 2006, on m'a fait une demande de passer un examen médical, mais ils ont fait la demande à Jacques Normandin alors qu'ils avaient le jugement devant eux, sachant qu'ils devaient demander que ce soit Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jean Normandin qui devait passer l'examen médical, pas Jean Normandin, Jacques Normandin s'est inanimé. Il le savait, il le savait depuis le jugement en cour municipale de Montréal en 2003, depuis le jugement en cours, les deux jugements, celui de la cour du Québec et de la cour supérieure en 2004. Et ils me disent depuis un rapport d'examen médical est requis depuis le 2 février 2010. C'est un mensonge. C'est en 2006. En 2006. Ils ont fait la première demande de passer un examen médical, c'était une vengeance contre jean joseph pierre antoine Normandin, contre le, le juge François Godbout et contre ma personnalité juridique, la personne physique, inanimée et intemporelle, Jacques Normandin, 231-249-525-RI, qui est le numéro d'essence sociale, et norj 5106 1311 qui est le numéro de la carte de chance maladie. Ils disent ici, vous trouverez ci-joint si un formulaire médical N28 à faire compléter par votre médecin. Le médecin, lui, ne voudra pas reconnaître mon, mon nom de baptême. Lorsque votre dossier sera régularisé, vous devrez réussir les examens théoriques et pratiques de conduite pour l'émission d'un nouveau permis de conduire. Vous savez, euh, vous comprendrez que la société ne peut renouveler votre permis. Nous vous retournons votre mandat poste. Donc, ils n'ont pas accepté mon argent, le paiement. Parce que ça, j'ai envoyé le paiement en 2017. Ça, ça date du 15 février 2017. Et vous savez qu'en fin de compte, ils ont levé la, la sanction du permis de conduire en 2017. C'est au mois de mai 2017. Le 12 mai 2017. Ils ont levé la sanction. Donc, depuis le mois de mai 2017, il n'y a plus de sanction sur le permis de conduire. Alors, qu'ils disent ici... Euh, pour un accident sans assurance survenu le 10 février. Écoutez, la, la façon qu'ils ont écrit, l'analyse de votre dossier a permis de constater que votre permis est sanctionné depuis le 7 novembre 2006 pour un accident sans assurance survenu le 10 février 2002, alors que j'ai été acquitté de cette, de, de cette collision-là de, de ce reproche de la Société d'assurance automobile du Québec et de la Capitale-assurance générale. J'ai été acquitté de ça, j'ai toutes les preuves, j'ai la copie du chèque de retour. Le, le, la Société d'assurance automobile du Québec m'a retourné un chèque de 1900$ sur anticipation du jugement, donc je donnais de l'argent à la Société d'Assurance Automobile du Québec, à Madame Micheline Fredette, sur anticipation de jugement. Et si je gagnais la cause, on me remboursait, j'ai la copie du chèque et tout ça. Et ils ne le reconnaissent même pas le 15 février 2017. Ça, ça l'a, ils ont attendu dix ans. Il faut faire supprimer tous les documents, tous les dossiers de Jacques Normandin avec le numéro de permis de conduire n 6555 1306 5905, parce qu'ils m'ont dit qu'après 10 ans, ils ont le droit de tout détruire, les documents. Et quand je les ai poursuivis devant le tribunal administratif du Québec, devant la juge Hélène Beaumier, euh, la juge Hélène Beaumier n'avait ben, plus de documents à utiliser, à pouvoir utiliser et a rejeté tout simplement la poursuite judiciaire. Je réclame moi depuis euh, 2002, le, depuis euh, le 10 février 2002, 200 000 par année à la Société d'essence Automobile du Québec. Euh, chaque année, je réclame ça chaque année, on est rendu en 2018, j'étais entrepreneur en maçonnerie, ils m'ont mis dans la rue, ils m'ont vidé de tout, j'ai même perdu euh, compte bancaire et tout ça, et même kidro qu québec en 2015, a brisé mon bail à Ville d'Anjou, euh, alors que le bail était au nom de Georges-Joseph et Antoine Normandin. J'ai toujours respecté mes pièces, mes pièces d'identité, ma pièce d'identité au, au certificat de naissance du directeur de l'État civil, du fait que je n'ai pas renoncé au salon, donc au nom usuel, j'en demandais avec le numéro de d'assurance sociale, avec le numéro de permis de conduire et tout ça, et j'ai toujours conservé la partie supérieure de la personne physique, qui, lui, euh, n'est pas une personnalité juridique, mais c'est quand même Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin qui possède la personnalité juridique, c'est-à-dire la personne physique du nom Juel Jean-Pierre Normandin, qui, lui, est une personnalité juridique, donc c'est un sujet de droit. Donc, euh, vous comprenez qu'actuellement, euh, je fais encore les démarches aujourd'hui, euh, le 23 octobre 2018, pour essayer de collecter cet argent-là. Euh, j'ai tout perdu, et euh, les tribunaux judiciaires sont de mauvaise foi euh, là je, je vais encore communiquer au tribunal administratif du Québec au tribunal de la commission d'accès à l'information parce que j'ai passé aussi dans le dossier de Madame Diane Poitron de l'accès à l'information et euh, le, le, le secrétaire qui est un avocat de ce tribunal-là a rejeté mes choses c'est un monsieur Demel, Jean-François Demel et euh, c'est un bandit ce gars-là et euh, à la commission d'accès à l'information, c'est un bâtard qui sort du barreau du Québec, donc c'est une personne physique, parce que vous savez qu'une personne physique est inanimée, on peut le traiter de bâtard, comme Jean-Normand qui a numéro numéro d'échange social, 231-249-525-RI, c'est un bâtard, vous comprenez, parce que ça ne vit pas. Et un bâtard, on peut interpréter n'importe quelle définition à un bâtard. Donc, euh, ces gens-là ont peur de dire la vérité et euh, c'est la loi O5 sur la protection de l'information, qui est une loi fédérale de 1985. Je vous invite à, à lire ça et à essayer de comprendre ce qui est écrit là-dedans. Donc, euh, sur ce, je vais le rendre public. Euh, c'est quand même euh, une, une histoire euh, du du ministre de la Famille, M. Sylvain Mathieu-Lacombe. Euh, C'est quelque chose d'intéressant et publié-le aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, euh, je pense que... Il me semble que j'avais d'autres choses là-dessus. Je vais regarder. Attends un petit peu. Euh, OK. Donc, c'est ça a l'air d'être complet. Il euh, y, a, y a tout simplement... Ce n'était pas Jean-François euh, Desmeules, euh, c'était un, euh, un autre prénom, mais c'était n'était pas François. Je l'avais dit euh, sur Facebook euh, quand que je me suis euh, euh, corrigé sur certaines choses. Mais euh, vous savez que le gouvernement actuellement, euh, étant donné qu'on m'a trompé sur toute la ligne depuis, euh, depuis 2002, depuis que j'ai gagné, euh, en 2003 et en 2004, euh, et on m'a mis en prison. Alors, vous savez, on m'a mis en prison euh, le 12 décembre 2014 pour l'impôt. On m'a libéré le 7 janvier 2015. J'ai passé le 28 janvier euh, 2015, c'était oui, le 28 janvier 2015, devant le juge euh, Gaétan Dumas à Granby. Et euh, le juge Gaétan Dumas euh, n'a pas accepté le jugement du juge Godbout. Euh, J'ai le repiquage audio de ça. Et il a quand même euh, euh, reconnu Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin comme n'ayant pas le droit de représenter Jean Normandin en vertu de l'article 128 de la loi du barreau du Québec. Donc, ça, ça veut dire que la loi du barreau du Québec renverse les jugements, renverse n'importe quoi. Et euh, je sais que mon frère étudie la Bible et dans Siracide ils disent bien que jamais on gagne devant les juges et c'est écrit dans les saints Écritures ça, vient de, ça date de 2000 ans c'est pas d'hier cette chose là donc euh, je mets ça au public euh, aujourd'hui et euh, partagez-le, je pense qu'il euh, y a des bonnes choses à comprendre là-dedans et les gens qui sont aux prises avec Revenu Québec, avec Revenu Canada qui se font voler euh, alors que vous savez que euh, même au seuil, sur le seuil de la pauvreté, euh, quelqu'un qui fait 22 600 par année, ça c'est le seuil de la pauvreté, est obligé de payer 2 500 d'impôt. Alors que ceux qui font beaucoup d'argent n'en payent pas. Ils peuvent euh, euh, payer des actuaires, euh, des fiscalistes, mettre leur argent dans des fiducies, des paradis fiscaux, euh, faire déposer ça dans des comptes offshore comme euh, le Delaware et tout ça. Donc, les gens qui ont de l'argent ne payent pas d'impôts. C'est les gens qui sont pauvres qui payent les impôts. Et c'est les gens qui sont pauvres qui coûtent peut-être le plus cher au gouvernement. Parce que les gens qui sont riches ne coûtent pas cher au gouvernement. Ils volent le gouvernement. Le gouvernement leur a donné des moyens. Euh, on appelle ça euh, des programmes d'évasion fiscale, des programmes d'évitement fiscal, euh, des crédits d'impôts, si vous voulez, des subventions particulières, ça c'est des subventions que le gouvernement a accordées à Bombardier, qui ne sont jamais remboursables, qui ne le seront jamais. Et en plus de ça, le gouvernement, qui est une commission aujourd'hui, est obligé euh, de, de respecter ou même de soutenir... Euh, la Caisse de dépôt et de placement et de faire des lois dans l'intérêt de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et de faire des lois dans l'intérêt de Hydro-Québec. donc Et de Bombardier aussi, euh, appelez ça comme vous voulez, euh, et toutes les grandes entreprises qui sont en partenariat public-privé et qui sont euh, l'autorité. Ils ne sont pas élus, mais ce sont eux qui représentent l'autorité de la commission euh, du travail et de l'emploi euh, qui a remplacé l'Assemblée nationale sous euh, le numéro d'entreprise du Québec euh, 88-1381-8000 euh, qui est un numéro qui représente l'Assemblée nationale qui est l'enregistrement de l'Assemblée nationale au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de Revenu Québec et euh, l'Assemblée nationale a été enregistrée à Revenu Québec qui est complètement autonome et souverain par euh, Nicole Esler Duval qui est la juge en chef du Québec et qui est la reine au Québec et Revenu Québec est souverain et euh, euh, c'est lui qui se trouve à organiser et à orienter les politiques euh, du gouvernement donc euh, si on regarde ici euh, on appelle ça, c'est pas plus compliqué que ça, on appelle ça, la, la, ça ici c'est l'Assemblée nationale, là, et l'autre, ça se trouve à être, l'autre ça se trouve à être la Commission de l'économie et du travail. Ce n'est plus l'Assemblée nationale, c'est une commission. Donc, trouvez la définition du mot commission et vous allez voir que la commission, elle fonctionne par ceux qui, qui gouvernent nos députés et nos ministres, ceux qui gouvernent l'Assemblée nationale. On appelle ça des PPP, partenariat public-privé. C'est à ces gens-là qu'appartiennent les ponts ici, qu'appartiennent les routes, les, les, les postes de péage et tout ce que vous voulez. Euh, le pont Champlain euh, qui est en construction, tout ce qui existe actuellement appartient à des entreprises, ça n'appartient pas au gouvernement. Et euh, la nationalisation, sachez comme moi que je suis contre ça, parce que chaque fois que le gouvernement a nationalisé quelque chose, il ne pouvait plus faire de loi pour contrôler la hausse des coûts euh, de ces entreprises-là, que ce soit des entreprises pétrolières, que ce soit l'Hydro-Québec, que ce soit le gaz naturel ou peu importe. Étant donné que c'est nationalisé, le gouvernement fait de l'argent avec ça. Et quand vous regardez le bureau du registre des entreprises, ils disent tout le temps que c'est sans but lucratif. Donc l'Assemblée nationale, comment elle peut payer tous les employés de l'Assemblée nationale si la constitution au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Québec euh, se trouve à être tout simplement une, une entreprise sans but lucratif? Ça ne se peut pas. Pourquoi on dit « sans but lucratif » C'est de rire du monde. C'est de rire de nous autres, là, les pauvres. « Sans but lucratif », c'est comme si Bombardier était « sans but lucratif ». C'est sans doute « sans but lucratif euh, ». Peu importe les gens qui ont dit... Pourtant, « sans but lucratif », ça ça veut dire qu'ils ne sont pas supposés d'avoir des actions sur les marchés boursiers. Et pourtant, euh, le Québec est actionnaire sur les marchés boursiers. C'est une entreprise c'est enregistré au bureau des des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec. La même chose que la Chambre des communes, la même chose que le Sénat canadien, la même chose que les tribunaux judiciaires du, du Québec, la même chose que le Barreau du Québec, la même chose que la Chambre des huissiers du Québec, la Chambre des notaires du Québec. Toutes les institutions, tous les ministères, sans exception, sont tous enregistrés au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec. Donc, c'est censé être tous des entreprises sans but lucratif qui sont enregistrées au, euh, euh, sur les marchés boursiers. Ils sont tous enregistrés sur les marchés boursiers, euh, au, ici en Amérique comme ailleurs. Sur ce, bonne journée à tous. Merci.